le talent est une fiction dans le sens que raconter l'histoire de la réussite et du mérite en racontant l'histoire du talent qu'il soit inné dans les gènes ou qu'il soit un talent de persévérance ou un talent dans les traits de caractère qui, qui, qui font que nous persévérons, c'est en ça que c'est une fiction. Parce que ces dispositions individuelles sont certes intéressantes, mais euh, ce que je cherche à, à expliciter dans, dans ce livre, c'est toutes les autres euh, conditions, circonstances, tous les autres facteurs qui sont écrasants quand on les place à côté de ces dispositions individuelles, telles que les circonstances de là où nous sommes nés, de, du hasard, de là où on se trouve dans l'histoire, dans la géographie, du capital culturel que nous pouvons avoir, et, et même en utilisant des exemples de personnes que nous considérons Talentueuses euh, d'une manière générale et populaire, telles que des joueurs de football ou des musiciens. Et en fait, en regardant la biographie, on va se rendre compte qu'ils ont, euh, qu'ils, qu'on qu ne qu n'avons pas besoin d'un ingrédient magique dans les gènes ou euh, dans la quantité de travail pour expliquer pourquoi ils en sont là, parce qu'on va trouver euh, qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui rendent leur parcours exceptionnel et que nous sommes fascinés par les individus mais en fait ce serait aussi passionnant de regarder comment les dispositifs d'apprentissage comment euh les parents de tiger wood ou de serena williams ou de ou qu'est ce que dans le parcours de diego maradona fait que diego maradona arrive alors certes nous pouvons continuer à s'émerveiller de, des prouesses de certaines personnes mais on doit pas détourner le regard des processus structurels parce que c'est de là qu'on peut s'inspirer pour rectifier euh, ce qui ne marche pas dans les dispositifs généraux d'apprentissage ce que la question c'est pas de dire ah oui le talent est une fiction ça n'existe pas et donc on tue le mythe et je vous laisse avec votre désillusion l'idée c'est en fait en quoi cela est dangereux en quoi cela est pernicieux c'est parce que derrière on va justifier des inégalités sociales et, euh, et on va détourner notre intérêt des de ces structures euh, sociaux qui, euh, qui d'ailleurs euh, qualifient les sphères de l'apprentissage ou, ou du monde professionnel euh, en, en justifiant cela parce qu'on est fasciné, parce qu'on est émerveillé, euh, alors qu'en fait on a le droit de rester euh, émerveillé euh, tout en centrant notre attention sur les processus et sur les, euh, les structures qui définissent ce que nous sommes et ce que nous devenons. Il y a des facteurs auxquels nous ne pensons pas euh, très, très facilement et qui peuvent expliquer une grande partie de ce qui fait qu'une personne va y arriver et une autre va être dans l'impasse. Euh, L'apparence physique joue un rôle euh, très très très important dans le fait de d'attirer l'attention d'un public d'une audience ou même au sein d'une recrutement un recrutement pour pour un travail euh, on sait que les personnes de grande taille par exemple ont beaucoup plus de chances d'être recrutées et ceci ne signifie et n'a aucune incidence euh, on n'a aucun lien avec ce qu'ils ont comme compétences nous savons que les femmes qui sont attirantes euh, sont jugées euh, compétentes mais si elles sont trop attirantes elles sont considérées Compétente dans les deux cas, il y a une corrélation qui n'a aucun sens, qui, euh, qui n'a aucune euh, aucune pesanteur pour qu'on puisse dire que ça peut que être attirant. Ça peut s'expliquer, ça peut expliquer une certaine capacité. Euh, nous savons que être né à un certain mois de l'année euh, va donner un avantage pour qu'on puisse être sélectionné dans une équipe de mba ou de football américain. Donc, ça, c'est des études très larges qui montrent que ce sont en fait des conditions qui ne dépendent absolument pas de nous. Et qui vont euh, nous donner des, des opportunités, des privilèges, euh, comme une forme de sac à dos qui est complètement invisible, qui est soit euh, favorisant, soit défavorisant. Et, euh, et en fait qu'on euh, qu euh, qu nommait de, de notre considération quand on regarde qu'est ce qui fait qu'une personne y arrive donc on va juste regarder le produit final et on va considérer que tel sportif ou tel musicien ou tel scientifique euh, y arrive sans regarder ce qui s'est passé derrière comme avantage ou désavantage. les femmes par exemple euh, pendant euh, plusieurs siècles ont été considérées comme euh, doué dans certains domaines aujourd'hui quand on explique le l'écart des de la entre la présence des femmes dans certains métiers on va dire que bah, de toute façon aujourd'hui personne n'empêche une femme d'arriver à un certain métier par exemple dans les, euh, les métiers liés à l'informatique alors qu'est ce comment on peut expliquer l'absence des femmes dans ces métiers on va dire que c'est lié à quelque chose d'inné dans leur préférence c'est-à-dire qu'une femme dans sa, dans sa nature biologique, elle ne s'intéresse pas à ces domaines, elle est plus dans les domaines de soins, parce que bien sûr, historiquement, il fallait s'occuper des enfants dans les cavernes, alors qu'en fait, il n'y a aucune, aucun fondement scientifique à ces, à ces préférences-là. Et donc, en fait, ce que je cherche à montrer dans ce livre, que ces préférences-mêmes, que nous renvoyons à, à une origine biologique, sont elles-mêmes aussi modelées et façonnées par cette histoire de stéréotypes que nous internalisons et donc où on, on va encore une fois individualiser nos choix. Et nos choix sont façonnés par les autres et par les circonstances d'une manière qui, qui, qui est beaucoup plus fondamentale que ce qu'on peut imaginer. Alors c'est sûr que ça peut rester révoltant de, de savoir que l'accès aux positions de pouvoir, d'influence, de réussite euh, est réservé à une, à une élite et les luttes, pour qu'on puisse dépasser ces, ces freins euh, est certes indispensable, mais on doit aussi imaginer d'autres récits euh, dans lesquels la réussite et l'élévation n'est pas la seule issue. Ça veut dire qu'on puisse retrouver euh, du, du plaisir dans l'accomplissement du, du geste même, de l'action même, de la pensée même, euh, comme un enfant qui joue et qui ne cherche pas une performance donnée, c'est-à-dire un enfant qui transvase des choses, il ne se dit pas je suis en train de développer ma motricité fine pour qu'une fois adulte, je pourrais être un athlète de haut niveau. Il le fait pour le plaisir de l'action, cest on peut imaginer que nous pouvons continuer à tirer sur ce fil de plaisir dans le processus, et euh, qui, qui se libère complètement de l'injonction de, de réussir selon un, une lecture culturelle à un moment donné. Parce que euh, de toute façon, toutes les réussites s'inscrivent dans une nécessité historique. Et une fois qu'on se rend compte que euh, la définition de ce que c'est l'intelligence ou de ce que c'est euh, de, ce de, de, ce de qui mérite à quel moment, euh, c'est quelque chose que, qui n'est pas euh, immuable. Et donc il y a quelque chose un peu de de léger, le plaisir même et la créativité même se nourrit d'incertitudes. Et euh, du moment où on s'attend à un objectif de réussite qui plaît aux autres, l'incertitude se perd. Et donc peut-être que la condition même de la créativité, de ce qui nous émerveille, elle est dans le détachement d'émerveiller.